3,3 millions d'entreprises et plus de 3 millions d'actifs, voilà les chiffres de l'artisanat en France. Dans l'Allier, on comptabilisait en 2020 6900 entreprises artisanales, soit 1400 de plus qu'en 2019. Des entreprises qui semblent plutôt bien résister à la crise sanitaire. Pour preuve, le nombre d'immatriculations en hausse, plus de 900, et celui des radiations en baisse, environ 450. Le premier confinement, bon, euh, ça a touché. Ça a... Après, il y avait surtout un problème financier qui a été bien aidé par l'État. Et après, il y a eu un, un bon repas de l'économie, surtout de l'été. Euh, sur Le petit confinement du mois d'octobre s'est euh, ressenti, mais aussi pas plus que ça. Donc, euh, non, non, ils ont fait une très bonne fin d'année, économiquement parlant. Euh, je pense qu'il bon, y aura toujours des entreprises fragiles économiquement. Elles, seront toujours, elles étaient fragiles avant. Elles seront fragiles demain. Plus de 900 nouveaux, nouvelles entreprises qui sont inscrites à l'échange des métiers. Donc, c'est pas le Covid qui les a ralentis. Donc, c'est bon signe qu'il y ait des gens ambitieux pour se mettre à leur compte, même pendant cette période de crise sanitaire. Des chefs d'entreprise qui peuvent compter sur les bureaux de Moulin, Montluçon et Vichy, ainsi que sur l'aide des sept conseillers techniques pour répondre à leurs inquiétudes pendant les confinements successifs. Il y a aussi euh, l'aspect psychologique hein, qui n'est quand même pas neutre non plus. Euh, et Je remercie le personnel de la Chambre mes métiers de l'Allier d'avoir fait face à, à cette nouvelle problématique parce que ce n'est pas dans leur mission première. Mais ils ont su répondre à, à nos ressortissants et les rassurer pour qu'eux, ils aient... Le, le moral pour continuer. Et sur les 6000 entreprises de l'Allier, 1500 seront à transmettre dans les 5 ans. De nombreuses opportunités mais qui souvent disparaissent faute de repreneurs. On a des belles petites entreprises artisanales qui tournent bien, euh, qui ferment parce qu'il n'y a pas de repreneurs, il n'y a pas assez d'ambitieux, euh, il n'y a pas assez de soutien des banques pour euh, aider ces jeunes entrepreneurs à reprendre ces entreprises-là. Donc euh, ça me fait mal au cœur quand je vois une belle petite entreprise qui ferme les portes parce qu'il n'y a pas de repreneur. Donc il faut qu'on mette un point d'honneur sur, sur ce domaine-là. Autre domaine à développer, celui de l'apprentissage. Difficile en effet pour les jeunes de se trouver un stage ou une place auprès d'un patron. Mais il n'y a pas assez de patrons qui prennent des jeunes apprentis aujourd'hui. On a beaucoup d'élèves qui sont en école de formation, dans, euh, euh, qui sont en formation, dans les centres de, de formation, mais qui n'ont pas de maître d'apprentissage, qui hein, n'ont pas de patrons, qui n'ont pas d'entreprise. Donc, euh, c'est un, un problème. Euh, il faut que nous mobilisions euh, nos artisans, nos chefs d'entreprise, des maîtres d'apprentissage, à, à prendre des apprentis, parce que, euh, on a reçu un apprentissage, il faut aujourd'hui le transmettre et on a besoin de transmettre et on a besoin de former des jeunes que demain ils seront des futurs artisans. Et pour faire découvrir l'artisanat aux plus jeunes, l'opération Bravo les artisans permet aux collégiens d'effectuer des stages découvertes en entreprise. L'occasion de comprendre que travail peut rimer avec passion et de créer une véritable dynamique autour des métiers de l'artisanat dès le plus jeune âge.